Il faut sortir de ce discours misérabiliste. On a d'un côté, du coup, en tout cas, c'est l'analyse que nous faisons, une jeunesse qui est abandonnée par le gouvernement et par les politiques libérales, et de l'autre, de, de la part de la gauche, un abandon, en tout cas, un discours misérabiliste de la jeunesse. Et nous, nous disons que la jeunesse n'est pas un mal à régler, qu'il ne faudrait pas que jeunesse se passe, qu'on donne un peu d'argent, histoire que cette période se passe le, le mieux possible et surtout le plus rapidement possible. On dit que la jeunesse, au contraire, c'est une période essentielle dans la construction de chaque individu où on acquiert de l'autonomie, où on découvre, où on voyage, où on apprend aussi, à, enfin, on voit la place qu'on veut occuper dans la société et donc c'est important de donner les clés de son émancipation et de son épanouissement à la jeunesse parce que justement ça sera ça qui permettra aussi de reconstruire, de relancer le pays, de répondre surtout à l'ensemble des défis colossaux que nous avons devant nous et donc c'est pour ça qu'on dit qu'il faut que jeunesse se fasse. Donc pour répondre à ta question... À mon sens, non, euh, Emmanuel Macron n'a pas fait de la jeunesse euh, sa priorité. Il y a encore beaucoup à faire, y compris aussi dans les discours politiques que nous portons à gauche. Et donc, euh, l'ouvrage qui vient de sortir, il est aussi là pour euh, apporter euh, de la réflexion, du débat et de la matière sur le, le projet politique qu'on peut porter euh, pour la jeunesse. Voilà. Merci. Est-ce que vous souhaitez euh, réagir à, à, ces, à ces propos Moi, je voulais d'abord euh, commencer par remercier euh, Léon et les jeunes euh, communistes euh, de l'invitation, parce que je pense que dans notre pays, et c'est aussi la tradition de la fête de l'humain, débattre, construire, euh, confronter euh, nos idées, nos idéaux, c'est aussi, euh, je pense, aussi essentiel pour accompagner en fait, la construction de la pensée. Et moi, là où, euh, où j'ai rejoint, en, fait, en lisant le, le, le livre de Léon, euh, un point essentiel, c'est que je pense qu'il n'y a pas une jeunesse, en fait. Il y a des jeunesses. Et je crois que c'est euh, un, des, un des premiers mots et un des premiers constats qui est posé, je pense, dès les dix premières pages. Pourquoi je dis ça Parce que moi, ma mission... C'est pas de catégoriser la jeunesse et de dire euh, ben, c'est ça les réponses. En réalité, c'est pas ça. Il y a des jeunesses. Franchement, on peut être euh, jeune rural euh, à Aurillac, avoir des galères de mobilité. On peut être un jeune euh, de trappe surdiplômé et galérer pour trouver le premier emploi. On peut être euh, un jeune de chez moi euh, à bornes de Nantes, euh, à Casson ou à Grandchamp et ne pas pouvoir même imaginer d'aller euh, en IUT à Saint-Nazaire. Et à l'inverse, on peut être jeune... Euh, à 19 ans et c'est la vie de mon petit frère euh, et être papa euh, et avoir la responsabilité euh, d'un ou deux enfants. Et je pense que pour être à la hauteur en fait de ces temps qui sont des temps de construction, il n'y a pas un discours à tenir. Mais il y a en fait des actes, des réponses, des accompagnements. Et le, le truc qui moi fait que je suis ici aussi aujourd'hui, c'est que moi là-bas, je suis une militante. J'ai commencé à militer à 16 ans parce que je crois que l'engagement politique, je pense que le débat, il permet de faire évoluer les choses. Et chacune de ces jeunesses, notre job, en tout cas moi, je pense que le job aujourd'hui des responsables politiques, des élus, je suis d'abord une élue locale, je suis élue à Nantes, je suis élue députée, c'est de faire qu'aucune d'entre elles eh bien, ne reste dans son, un, un peu abandonnée ou dans son sillon et chacune mérite une attention bien particulière. Après on est aussi les héritiers d'un modèle social. Et ce modèle social, il a vocation à être amélioré, mais aussi à être préservé dans un temps où il y a quand même beaucoup de, beaucoup de défis et beaucoup de bascules. Et c'est pour ça que... Je sais que ça peut faire sourire, mais moi je parle jamais d'une jeunesse mais des jeunesses. Alors je sais que ça peut paraître complexe, mais je pense que c'est aussi ça l'honnêteté du message. Et du coup, la multiplicité des réponses à apporter. Alors, ouais, c'est plus galère de proposer plusieurs choses et pas d'avoir des yakas faucon, mais pour sortir du débat misérabiliste et donner les moyens de l'émancipation, donner les moyens euh, d'une égalité des chances réelle, eh bien il faut accepter de parler de toutes ces jeunesses, de toutes ces chances et de toutes ces galères. Mais justement, est-ce que vous estimez que Emmanuel Macron, pardon, a fait assez pour les jeunes Est-ce qu'il a fait assez pour les sortir de la précarité, pour les aider notamment durant la crise sanitaire Ou au contraire, est-ce qu'il n'a pas été à la hauteur des enjeux tu sais, moi, j'étais à ce moment-là au gouvernement sur la deuxième partie de la crise sanitaire et j'étais député sur la première partie. On peut jamais dire que. Assez, assez, assez. C'est impossible. Tout est à améliorer. Par contre, est-ce que le gouvernement, est-ce que le président de la République a fait Bien sûr, évidemment. Mais qu'est-ce qu'on s'est pris de plein fouet Une crise qui a, fait, euh, qui a mis en lumière des précarités, des difficultés et en même temps des élans de solidarité, comme moi, j'ai rarement vu. Et concrètement, ce qui est ressorti en fait, de cette période, c'est euh, à très court terme, un jeune, une solution. C'est permettre euh, euh, l'accès euh, aux crous euh, avec des repas à 1 euro. C'est euh, dire bah, il, faut, il faut des aides immédiates. Mais c'est aussi ces images de jeunes qui font la queue. Et là, moi, je vais rejoindre Léon. C'est inacceptable en soi, en fait. Et il faut y répondre. Et heureusement qu'il y avait euh, des bénévoles et des aides pour ces associations et les aides aux banques alimentaires. Mais est-ce qu'on doit s'en satisfaire Bien sûr que non. Mais enfin, jamais, en fait. S'il y a un pays dans lequel on ne peut pas satisfaire de ça, c'est là. Après des mesures, il y en a eu. On a, en sortant de la crise, on a quand même le taux de chômage le plus bas des 40 dernières années. Et moi, je pense que c'est aussi cette, cette jeunesse des solutions, cette jeunesse qui a de l'énergie, qu'il faut continuer à accompagner et donner des moyens. Après, tout n'est pas parfait, bien sûr. Si c'était parfait, franchement, on serait pas là en train de débattre. Et le moral y serait au plus haut. Mais j'ai envie d'aussi saluer tous ceux qui euh, bah, ont résisté pendant cette prise. Et ont pris part euh, par acte de solidarité, par engagement. Et surtout, euh, ceux qui n'ont pas... Euh, qui ne sont pas tombés dans l'individualisme le plus, le plus crasse. Oui, je n'ai pas exactement la même lecture de, de ce qui s'est passé pour la jeunesse pendant le confinement et de la manière dont le gouvernement Emmanuel Macron a mis en place des aides pour les jeunes. Et en fait, le souci moi, qui, me, enfin, qui se pose, à mon sens, dans les, la manière dont ça a été géré par le gouvernement, c'est que euh, voilà, ça a été des mesures pansements parce qu'on s'est rendu compte d'un seul coup... C'est ce que j'écris dans le livre, mais lorsqu'on a vu ces images, d'un seul coup, on a semblé que la société s'est rendue compte qu'il y avait une jeunesse, plusieurs jeunes d'ailleurs, plusieurs jeunesses, comme tu l'as très bien dit, plusieurs jeunesses qui, aujourd'hui, existaient dans notre société et visiblement qui n'étaient pas prises en compte par les éléments de solidarité nationale. Et aujourd'hui, on a du coup mis en place des mesures, alors grâce au gouvernement, grâce aux mobilisations aussi euh, et aux interpellations des organisations euh, de jeunesse, aux organisations étudiantes, d'où la nécessité aussi de, de l'engagement bien évidemment, euh, pour que le gouvernement daigne euh, mettre en place quelques mesures, notamment le repas de, de crousse à 1 euro, les aides ponctuelles qui ont été bien évidemment salutaires dans la période. Mais maintenant la question qui se pose, ça fait maintenant euh, quand même... Euh, deux ans euh, qu'on qu sort, euh, enfin, qu sort plus ou moins de cette pandémie, mais en tout cas, qu'on a pris conscience en tout cas, euh, de la situation dans laquelle se trouvait la jeunesse. Et aujourd'hui, ma question, c'est mais quelles politiques d'envergure ont été mises en place, non pas pour euh, aider euh, cette jeunesse, encore une fois, euh, à passer une période qui serait difficile, mais au contraire, un projet politique qui accompagne la jeunesse de la formation jusqu'à l'insertion professionnelle, en passant par la création de nouveaux droits, droit au logement, droit à la formation, à la santé, l'accès aux loisirs. Et aujourd'hui, enfin voilà quelque chose qui ferait réellement sens et qui revient reconnaître aussi peut-être cette spécificité quand même dans la construction des individus, cette période. Euh, qu'on a du mal à borner d'ailleurs, qu'on ne peut pas borner avec des âges, mais en tout cas, qui est une période essentielle justement dans le, la nécessité du coup de trouver sa place dans la société. Et aujourd'hui, malheureusement, faute de politique d'envergure, faute de vision d'envergure, eh bien, j'ai l'impression qu'on passe, euh, qu passe à côté de l'essentiel et, euh, et notamment du coup lui donner les clés de l'émancipation de la jeunesse. Je prends un exemple juste Parcours la mise en place de la sélection à l'entrée à l'université. Nous avons. Euh, à la dernière phase principale là, de, de cette année, 94 000 candidats qui se sont retrouvés sans aucune affectation. 94 000 bacheliers à qui on a dit non, stop, les études supérieures, ce n'est pas pour toi et advienne que pourras, tu te débrouilles maintenant sur un marché de l'emploi qui est très compliqué et je pense que, et voilà, et moi j'ai une question c'est où sont passés ces 94 000 combien, parmi ces 94 000 on a combien de potentiels futurs ingénieurs, de futurs chercheurs, de futurs médecins, de futurs infirmiers de futurs enseignants, on en manque tellement aujourd'hui qui ont été refusés sur les bancs de l'université on a aujourd'hui besoin d'avoir une politique globale sur les jeunesses mais qui répond à un seul et même objectif l'épanouissement des individus, et c'est un enjeu pour la jeunesse, mais encore une fois pour la nation tout entière, parce qu'un pays qui n'investit pas dans sa jeunesse est un pays qui n'a pas d'avenir, comme le disait très bien Fabien Roussel tout au long de la campagne présidentielle. Ben... Savez, moi je prends tout à fait la phrase de Fabien Roussel parce que oui, moi je passe mon temps à dire qu'un euro aujourd'hui dépensé pour la jeunesse c'est un investissement et c'est un des investissements les plus, euh, les plus pertinents. Mais là où on va, pas re... dire, on va se rejoindre mais quand même avec un constat un peu différent, c'est que moi mon job, quand tu sors de la crise, au moment où on la vit eh bien, ça déportait aussi des réponses d'urgence d'abord d'urgence et c'est pour ça que moi, mon plus grand combat, c'est ce qui m'a rendu le plus dingue, c'est le non-accès aux droits, en fait. Parce que ça, typiquement, c'est pas le petit livre rouge, je sais bien, mais c'est le petit guide jaune. Et le petit guide jaune, eh bien, il permet, en réalité, d'accéder à ces droits. Vous parlez de jeunesse, Léon, de jeunesse, d'accès au logement, d'accès à Parcoursup, de, finalement, cette rupture des inégalités de naissance, de ligne de départ. Comment on fait en profondeur En profondeur, c'est par l'école c'est par la qualité de l'enseignement. C'est en permettant à des jeunes d'avoir les moyens de choisir leur, leur orientation. Sans se dire, ben bah ouais, mais moi, mes parents, mon grand-père, il était taxi. Ma grand-mère, elle, elle savait pas trop lire et écrire. Moi, j'ai grandi au Maroc. Est-ce que j'avais les mêmes chances qu'un euh, enfant d'enseignant pour avoir accès à l'amplitude des, des offres de formation La réponse est bien sûr que non. Mais par le fruit de l'université, par le fruit de l'école, mon père, il est devenu médecin. Parce que euh, finalement, il a, il, il, a, euh, il a été le pur produit de l'école républicaine, de l'université publique. Et donc moi, ma mission, et c'est le projet qui nous est donné par euh, aussi le président de la République, mais je crois que c'est le projet d'une nation en réalité, c'est pas le projet d'un camp, d'un clan ou d'un parti. C'est de faire que chaque jeune, juste, il ait la possibilité eh d'avoir les meilleurs le meilleur accès, l'accès à l'information et aux droits, Et la première des inégalités, c'est cet accès à l'information. Pendant la crise Covid, enfin, c'est quand même assez dingue, mais il y avait des jeunes qui ne savaient pas que s'ils n'étaient pas boursiers, ils ne pouvaient pas accéder au repas 1 euro. Ça, c'est la réalité. Ils ne savaient pas que... L'accès, euh, par exemple, à la culture, c'est il fallait activer euh, l'application Culture. D'ailleurs, euh, moi, je suis hyper heureuse parce que pour venir à la fête de l'Humain, on peut utiliser le Pass Culture, et je crois que c'est une belle avancée aussi qui permet à des jeunes peut-être de se dire eh ben, ça ne sera pas un frein, euh, un frein financier. Ça, c'est du progrès. En tout cas, moi, je considère que ça, c'est une avancée. De l'autre côté, il faut, faut, faut être honnête. Est-ce que Parcoursup est parfait Bien sûr que non. Évidemment que non. Est-ce que c'est mieux que APB où c'était le tirage au sort Bien sûr que oui. APB, c'était le pur fruit du hasard à la fin. Alors, en 5 ans, Parcoursup s'est amélioré petit à petit. Il a vocation encore à s'améliorer. On pourra y accéder plus tôt, que ce soit plus, euh, plus, plus, plus accompagné par les parents, pour avoir plus euh, de vision. À l'instant où on se parle, parce que j'ai demandé du coup à la ministre de l'Enseignement supérieur, j'avoue, j'en ai profité, au 30 août, il y avait 3000 étudiants qui étaient appelés individuellement, re rectorat par rectorat. Parce que peut-être que l'outil, c'est qu'un outil, c'est qu hein, pas, pas, pas l'alpha et l'oméga d'une orientation, heureusement c'est des hommes et des femmes qui sont derrière. Par contre faut laisser personne en galère, personne. Et il y a quelque chose quand même dans notre pays qui doit évoluer, c'est moi j'ai envie d'aller là. Et eh ben peut-être que pour aller là, il y a peut-être euh, une étape à faire, peut-être un accompagnement supplémentaire. Et ça tant qu'on on n'a pas aussi fait évoluer notre lecture des parcours universitaires, tant qu'on n'a pas un peu de droit à l'erreur. Moi, je me suis plantée. Hein, moi, j'ai fait j'ai fait une classe prépa, j'ai pas réussi mon concours, je suis retournée à la fac. Moi, bon, c'est pas grave. Finalement, ça m'a pas non plus totalement. Euh, euh, tôt, ça m'a ça m'a juste donné une culture complémentaire et finalement, j'ai fait, fait un, un parcours un peu différent. Et c'est notre regard sur cet accompagnement qui doit avancer et évoluer. Et c'est pour ça que moi, je considère que Parcoursup, c'est ce qui aura permis aussi plus 25% de boursiers dans les filières sélectives, ce qui n'était pas le cas avant. Et bien, ces inégalités, elles vont aussi être bousculées par un accompagnement et l'amélioration de Parcoursup. Est-ce que c'est parfait Non, pas encore, mais c'est à challenger sur la précarité économique des jeunes. On l'a dit tout à l'heure, hein, qu'ils soient étudiants ou salariés, ils cumulent les difficultés euh, financières. Euh, comment lutter contre cela et comment favoriser leur euh, autonomie Je ne sais pas qui souhaite euh, commencer. Peut-être Léon Il y a une chose aujourd'hui qui est importante lorsqu'on parle de la jeunesse, c'est euh, en effet la situation économique. Parce que bien évidemment, la précarité économique, aujourd'hui, est un des principaux freins, je pense, à, à l'épanouissement des individus, les jeunes en formation, moi ça a été mon cas, j'ai toujours été salarié à côté de mes études, mais on a un étudiant sur deux qui est salarié à côté de ses études, et c'est encore aujourd'hui la première cause d'échec à l'entrée de l'université. Mais cette précarité économique, en réalité, on la vit aussi lorsqu'on commence dans l'emploi et qu'on jongle entre contrats précaires, spécifiques d'ailleurs à la jeunesse bien, régulière, bien souvent, et des périodes de chômage et donc aujourd'hui la question qui se pose c'est comment on permet d'accompagner la jeunesse et par définition la jeunesse c'est une période précaire parce que c'est une période de changement, de bouleversement on va être amené à déménager d'une ville à l'autre pour une formation, à trouver des stages, des apprentissages etc et donc il y a de la... énormément de mobilité et pourtant ce qu'on constate aujourd'hui c'est que alors que la jeunesse devrait être une période où il y ait peut-être davantage de droits, davantage de sécurité, en tout cas, sur cette période, eh bien, en fait, nous avons moins de droits que les autres. On se retrouve à être, à mon sens, des sous-citoyens, entre guillemets. C'est un, un mot fort, mais c'est comme ça qu'il est vécu, avec une forme de minorité sociale, parce que la jeunesse se retrouve exclue de certains mécanismes de la solidarité nationale. Un exemple, l'ouverture du RSA pour les moins de 25 ans. On a déjà échangé à ce sujet il y a quelques années, justement après la pandémie, mais sur l'ouverture du RSA pour les moins de 25 ans. Bien sûr, ce n'est pas l'alpha et l'oméga d'une politique jeunesse, le RSA. Il ne s'agit pas d'ailleurs, même lorsqu'on pose l'ouverture du RSA pour les moins de 25 ans, de dire que c'est un projet de société et même le débat n'est pas pour ou contre le RSA. C'est juste un débat de justice sociale, de d'égalité entre les citoyens. Le RSA fait partie de l'élément de solidarité nationale. Aujourd'hui, les jeunes de moins de 25 ans, à part les exceptions pour les familles, ceux qui sont parents, se retrouvent exclus de ce mécanisme de solidarité nationale. Et nous, ce qu'on dit, c'est que non seulement les jeunes devraient avoir au moins à minima les mêmes droits que les autres, mais même on devrait reconnaître la spécificité de cette période et créer de nouveaux droits pour le logement, qui aujourd'hui explose dans la plupart des villes. À Paris, euh, où le prix du logement euh, euh, est en train d'exploser, euh, mais également sur la mobilité. Où on voit à Toulouse, au Havre, les frais de transport augmentent et où les tarifications sociales sautent de toutes parts. Eh bien, aujourd'hui, on a besoin de créer des réels droits pour les jeunes, de nouveaux droits pour les accompagner au mieux, justement, sur cette période qui est si essentielle. Et cette précarité économique, du coup, est un des principaux freins, parce que sans argent, on n'a pas de mobilité, on ne peut pas se payer le permis de conduire pour se déplacer, on n'a pas de logement, on n'a pas accès au logement, on ne peut pas aller retrouver sa famille le week-end ou pendant les vacances scolaires, ce qui est pourtant aussi un moment essentiel. On ne peut pas partir en vacances, ce qui est essentiel dans l'épanouissement des individus. Donc aujourd'hui, il faut aussi, voilà, pour les étudiants, créer un revenu en tout cas, c'est une proposition qu'on fait, alors il faut y mettre les moyens, mais un revenu pour tous les étudiants pour aussi reconnaître cette spécificité, ce que c'est que d'étudier. Aujourd'hui, on a besoin d'une jeunesse formée, donnons-en les moyens, mettons en place un revenu pour tous les étudiants financés au-dessus du seuil de pauvreté. On a besoin aussi de pouvoir accompagner les jeunes avec la multitude de droits que j'ai pu citer. Voilà. Moi je pense qu'en tout cas, on a besoin aujourd'hui de reconnaître cette spécificité qu'est cette période de la jeunesse, et donc de créer un statut social pour la jeunesse qui garantisse tout un tas de droits pour les jeunes. En tout cas, c'est une des propositions phares du mouvement des jeunes commises de France. Alors, justement, est-ce que vous êtes favorable à la création d'un RSA pour les moins de 25 ans bah, En venant à la fête de l'humain, je savais qu'il y aurait des points sur lesquels on ne serait pas d'accord, mais c'était tout le fond de l'idée. Mais là où on est, est d'accord, Léon, là où je vais vous rejoindre, c'est que oui, quand on est jeune, on n'a pas à être on n'a pas à être exclu de certains droits. Et si on n'avait rien fait, j'aurais dit bah, je, je serais en galère en fait dans mon dans mon explication. Sauf que moi, je considère, et c'est comme ça qu'on l'a construit, que le contrat d'engagement jeune, en fait, c'est mieux que le RSA, parce que vous l'avez dit vous-même. Quand on est, quand on a euh, 18, entre 18 et 25 ans, on a besoin d'un accompagnement pour accéder au logement, parce que les parents sont pas toujours capables d'être euh, garants. D'ailleurs. Euh, c'est un des éléments qui sont hyper excluants, au-delà même du coût des loyers qui explosent. On n'a parfois pas d'accès à la santé. Parfois, on se retrouve avec les galères pour payer le permis de conduire. Aujourd'hui, il devient de plus en plus cher. Et il y a certains endroits, bah, chez moi, typiquement, à Grand-Champ, champ si tu n'as pas de permis de conduire, en fait, tu peux juste pas aller à Nantes. Et donc, face à ça, nous, on a fait un choix différent. Eh bien, si entre 16... Parce que le contrat d'engagement jeune, il est plus, plus bas encore que le RSA. C'est pas à 18, c'est à 16 ans. Si entre 16 et 25 ans, tu te retrouves dans une situation où tu as besoin d'un minimum social... Ce n'est pas l'alphalmerie, ce n'est pas l'apanage d'un jeune de toucher 500 euros. De façon, on va être très clair. Et d'ailleurs, c'est bien Fabien Roussel lui-même qui a dit que c'est la gauche du travail, de, de l'émancipation, du travail qui paye et pas celui des allocs. Eh ben, c'est le même combat. J'ai le même. Eh bien c'est pour ça qu'à 16 ans, avec un contrat d'engagement jeune, et eh bien oui c'est donnant-donnant, c'est vrai, parce qu'il y a de la formation, tu t'engages à suivre une formation, si tu l'es déjà, tu es accompagné, tu t'engages à venir euh, être accompagné par euh, des éducateurs, par des animateurs, par des travailleurs sociaux, et ça permet quoi D'avoir les 500 euros du RSA bien sûr, mais t'aider à te détacher des autres galères que tu peux avoir. Et quand tu n'as pas, pas de carte vitale parce que tes parents ne sont pas occupés, quand tu es tout seul ou quand tu as des problèmes d'addiction et que tu n'as personne pour t'accompagner, en réalité, pour te défaire de tout ça, c'est pas avec 500 euros tout seul que tu t'en sors. En fait, juste tu prends le toboggan de la galerie de la précarité. Alors, le contrat d'engagement jeune, pour moi, il est mieux que le RSA. Alors, du coup, j'ai l'impression d'être encore mieux disante que Léon, mais je crois que c'est un, un regard très personnel sur notre projet. Et d'ailleurs, franchement, je vous invite vraiment à, à l'occasion eh à débattre, à discuter avec des jeunes qui ont suivi ce parcours, ce parcours un peu d'accompagnement et d'engagement finalement, parce qu'ils luttent contre un truc qu'on n'arrive pas à quantifier et... et qui pour moi est un nouveau mal de notre société, c'est en fait mine de rien c'est la difficulté de la solitude quand t'es jeune. Parce que quand t'es une personne âgée, en fait, on arrive à parler de solitude, de lien social. Et quand t'es jeune, eh bien, on considère que naturellement, t'as plein de copains, t'as plein de familles. Sauf que c'est pas le cas de tout le monde. Et que ne pas laisser quelqu'un tout seul en galère avec un minimum, même pas de, de, de, de survie, en fait, eh bien, je crois que c'est aussi être à la hauteur de la dignité humaine qu'un pays comme le nôtre doit, en tout cas à sa jeunesse. Sur la, la politique, on l'a vu, hein, les jeunes ont largement déserté les, les urnes, que ce soit à l'élection présidentielle ou aux élections euh, législatives. Comment les inciter à aller voter et comment leur redonner le goût euh, de la politique Léon, je me tourne vers toi. Vaste débat. <rire> on a aujourd'hui huit jeunes sur 10 qui se disent euh, qu'ils ne sont pas satisfaits dans la société dans laquelle euh, ils vivaient. Pourtant, on n'a pas huit jeunes sur 10 qui ont été votés ou qui sont engagés dans les organisations, associations, syndicats, partis politiques, mouvements de jeunesse, etc. Et du coup, nous, en tant qu'organisation de jeunesse, c'est une question qu'on se pose quotidiennement, de comment justement ressusciter l'engagement chez les jeunes. Eh bien, aujourd'hui, moi, je vois plusieurs freins. Vous l'avez évoqué juste avant, la question de peut-être la solitude, l'atomisation, moi je dis, on parle beaucoup de l'atomisation du salariat, etc., qui s'est développée, il y a aussi une forme d'atomisation qui s'est développée dans les, pour les jeunes, dans la formation, tout d'abord, parce qu'on a cassé un système de filière, parce que dans l'enseignement supérieur et la recherche, avec l'autonomie des universités, on a mis en concurrence les jeunes entre eux, et du coup, il y a moins de solidarité aussi, qui existe, même s'il y a encore des poches de résistance, bien heureusement, mais il y a moins de solidarité au sens, où il y a moins de liens aujourd'hui qui se font entre, entre les jeunes. Ça, c'est un principal frein. Deuxièmement, et ça, on avait aussi pu l'évoquer lorsque lorsqu vous m'aviez invité à votre ministère après les élections départementales et régionales, mais quand, quand vous nous interpelliez sur l'abstention des jeunes, mais moi, j'ai un, un exemple très concret, c'est 2018. Quoi. On, on a vu des centaines de milliers de jeunes... Descendre dans les rues, se mobiliser pour une injustice qu'ils subissaient au quotidien, à savoir Parcoursup. Ils se sont mobilisés massivement contre la sélection à l'entrée à l'université. Et la réponse qu'a donnée le gouvernement, c'est des matraques, de la lacrymo, des lycéens à genoux, main derrière la tête, à menthe la jolie. Et c'est bête, mais en fait, lorsque les jeunes de 15 ans, 14 ans, 16 ans se mobilisaient contre quelque chose qui les touche directement, leur premier pas dans la politique, le premier pas dans, vers l'engagement politique, la réponse gouvernementale a, été, a dit non, ça c'est pas une manière de s'organiser, c'est pas une manière de se mobiliser. Et donc forcément, à force, les jeunes, ils se résignent. Ils se résignent à ne plus participer à la chose publique, à la politique et à l'engagement politique. Et nous, en tant que jeunes militants, en tant qu'organisation de jeunesse, notre ambition c'est au contraire de réenchanter la politique, de se structurer au plus proche des jeunes et de leur dire que malgré en effet peut-être un gouvernement qui ne nous écoute pas, eh bien, on, il existe aujourd'hui une organisation de jeunesse à l'image de la jeunesse qui offre un espace aux jeunes où les jeunes peuvent s'exprimer et où leur avis compte réellement. Et ensuite, de dire que c'est par le rapport de force que nous obtiendrons gain de cause. Et donc, nous, ce qu'on veut dire aux jeunes, c'est que la politique, mais surtout l'engagement politique, peut parler de nous et changer notre quotidien. Et à mon avis, c'est comme ça que nous arrivons à, à, à remettre les jeunes vers l'engagement et à enfin leur, leur donner... Le, le goût de la politique, et voilà, nous, notre défi, c'est euh, être les militants de l'espoir, avant tout, à, à force de résignation, à force de politique libérale, et bien c'est d'être les militants de l'espoir face à ces politiques gouvernementales, on est en désaccord là-dessus, mais je pense que c'est comme ça qu'on arrivera à susciter l'engagement, d'ailleurs, sur cette fête de l'humanité, nous avons des milliers de jeunes qui viennent, qui euh, discutent avec nous, qui laissent leurs coordonnées, justement, pour euh, militer à, à nos côtés, pour euh, dire bah, peut-être que tous ensemble, en discutant ensemble, en échangeant, nous arriverons à faire changer les choses, et moi, à mon avis... C'est ça aujourd'hui le, le, le centre des choses. Mais je trouve que le gouvernement a aussi une part énorme de responsabilité sur la résignation à ne plus participer au jeu politique. Voilà. Est-ce que vous partagez cet avis Est-ce que pour vous, le gouvernement a aussi sa part dans, euh, dans la résignation euh, des jeunes aujourd'hui En venant ici. Je me suis dit que le plus important, c'est d'avoir un débat de, de bonne foi. Et pour, franchement, pour la laïque que je suis, c'est quand même pas, pas le premier mot qui viendrait à l'esprit. Moi, je crois qu'on a tous une part de responsabilité. Absolument tous. Quand tu caricatures, quand euh, tu, tu, tu vois dans le débat public en fait euh, des, des polémiques ou des amalgames, on donne pas envie, en réalité, à la jeunesse de s'engager. Et donc, pour revenir... Euh, au, au, pour revenir au débat de comment on crée une remobilisation de la jeunesse parce qu'aujourd'hui ce qui gagne c'est l'abstention mais c'est pas une abstention de je ne maîtrise pas le fonctionnement de nos institutions c'est une abstention de c'est pas fait pour moi c'est loin de moi je n'ai plus foi en fait dans notre régime je n'ai plus foi dans notre modèle social et donc pour réactiver tout ça je crois qu'il faut du commun et d'ailleurs Enfin, Léon, je l'ai vraiment lu, votre livre. Et au début, je crois que c'est pareil, page 9 ou 10, vous dites il faut à nouveau chercher du commun. Moi, je crois que ce commun, c'est un projet de société. Et je crois que des engagements comme le, le, le service civique, le service national universel, je crois que c'est des communs. Et je sais que ça ne fait pas, pas l'apanache de, des mouvements de jeunesse pour le moment, mais pour aller chercher ce commun, je crois qu'il nous faut des temps nouveaux. Et de l'autre côté, force est à la loi, toujours, absolument. Donc quand ça dérape, bien sûr qu'il y a des condamnations, évidemment, mais je ne laisserai jamais dire non plus que euh, des propos extrêmement excessifs, vous ne les avez jamais prononcés, Léon, donc on ne va pas les reprononcer ici, je pense que c'est clivant, mais n'amalgommons pas. Parce que Parcoursup, oui, il y a eu des mobilisations, et il y a une amélioration qui a vocation à l'être. Mais est-ce que la police tue Non. Et à partir de là Non Non Mais je vous assure que non Et c'est là où... Sur un... Mais c'est là où fondamentalement il y a un clivage. Et moi je fais le choix, comme Fabien Roussel encore une fois, eh bien, de prendre cet auteur et dire si on a un pays comme le nôtre, alors. Allons chercher cette complexité. Allons sortir ceux qui ne respectent pas cette est à la loi. Et c'est comme ça aussi qu'on luttera contre le premier ennemi de notre pays. Le premier ennemi, en réalité, de la France, de notre modèle social, c'est le Rassemblement National. Et quand aujourd'hui, on se retrouve avec 89 députés à l'Assemblée Nationale, moi, ça ne me va pas. Parce que, Léon, vous avez vu ma tête Vous connaissez mon nom, vous connaissez mon prénom mon combat, il est né contre le Front National. Et donc, tant qu'on sera finalement dans de la polémique ou de la bagarre sur Twitter, eh bien, on n'ira pas chercher le mal à la racine et on laissera finalement le Front National s'installer à l'Assemblée nationale. Et si la mobilisation, si l'abstention avait été plus faible, moi j'ai la conviction qu'il y aurait moins de députés Front, en tout cas moins de députés du Rassemblement National sur les bancs de l'Assemblée. Alors, si jeunesse. Doit se faire. Moi, je pr... se passe. Moi, je préfère que la jeunesse se fasse en réalité et qu'elle prenne pleinement, et eh bien, le destin de notre pays et qu'elle ne laisse résigne pas l'abstention, mais au contraire, qu'elle se résigne, qu'elle prenne plutôt le choix de bâtir, de se mobiliser et de ne pas laisser les discours absolument abjects de l'extrême droite s'installer et se normaliser dans notre pays. Merci merci déjà de la clarification de vos propos par rapport euh, au Rassemblement euh, national, parce que par rapport au gouvernement, pas par rapport à vous, mais ouais, moi j'étais sur les plateaux télé le soir des élections législatives et j'avais été, euh, mais comme euh, tout le monde dans cette salle, euh, abasourdi par la position de certains membres du gouvernement, Jean-Michel Blanquer lui-même, ancien ministre de l'Éducation nationale, qui n'arrive pas à appeler à voter pour le candidat communiste qui était face au Rassemblement national. Et donc, oui, aujourd'hui, le, le gouvernement, en faisant un trait d'union entre le Rassemblement national et la Nouvelle Union populaire, écologique et sociale, a participé à la banalisation de ces, de, des discours de haine de ces 89 députés qui sont à l'Assemblée nationale. Nous devons aujourd'hui avoir un message républicain clair oui. et net. Nous devons aussi recréer une gauche authentique et populaire qui n'a pas de sujet tabou, qui traite tous les sujets et en effet s'éloigner le plus possible des polémiques. Mais... Là, ce n'est pas moi qui ai lancé la polémique. Sur la question de la police tue. c'est uniquement de la polémique pour faire de la polémique. Aujourd'hui, la question qui intéresse nos concitoyens, c'est quel modèle de sécurité, qu'est-ce qu'on propose pour la police, quelle police de proximité on peut recréer, quel lien on peut faire entre nos, institu nos institutions républicaines et l'ensemble de la population, d'où qu'elle vienne, d'où qu'elle habite. Et c'est ça aujourd'hui le sens du débat. C'est aujourd'hui euh, le sens de la gauche, en tout cas que moi je, je veux qu'on reconstruise tous ensemble collectivement et qui permettra de ressusciter en effet l'engagement. Et c'est aujourd'hui ce qu'on fait d'ailleurs. Je l'ai dit en introduction. Ce livre il fait à la fois, euh, il a été écrit à la fois à la suite de l'inaction, en tout cas de mon jugement, de mon point de vue, de l'inaction gouvernementale est... du gouvernement, et de l'autre côté aussi d'un discours trop misérabliste dans lequel les jeunes ne se retrouvent pas d'une partie de la gauche. Mais aujourd'hui, nous au contraire, on dit que la jeunesse est une des clés pour répondre aux défis de demain, et donc qu'il faut investir en elle, croire en elle, s'engager pleinement avec elle, et aussi l'écouter. Et moi, je pense encore une fois que c'est l'essentiel créons aussi des systèmes d'écoute, de, de, de démocratisation de, des lieux d'enseignement supérieur. Euh, le Conseil d'orientation des politiques jeunesse, je pense qu'il devrait y avoir plus aussi de, de jeunes présents dans ces, dans ces, ces institutions-là pour pouvoir élaborer non seulement les politiques les concernant, mais plus globalement, pour réfléchir, débattre, échanger sur globalement la politique. Et enfin, dernière chose, alors peut-être que vous allez me juger être un peu tatillon sur certaines choses, mais le peu d'espace démocratique qui existe aujourd'hui pour les jeunes. Prenons l'exemple des lycéens. Il y a eu le CSE, le conseil euh, qui s'occupe justement bah, de, de discuter, d'échanger, d'élaborer les politiques euh, à destination euh, des, des lycéens, à destination de l'enseignement secondaire. Le peu d'espace démocratique qui existe. Nous avons, il y a trois représentants lycéens dans ces, ces institutions-là. Et Jean-Michel Blanquer, alors, il y a quand même eu un... Un syndicat fantoche, quand même, qui a été créé pour concirculer le peu de démocratie qu'il y a. Mais aujourd'hui, ouvrons en grand ces espaces, démocrat ces espaces démocratiques, ouvrons-les à la jeunesse, offrons à la jeunesse aussi un espace où on peut les écouter et surtout où ils seront entendus. Moi, je pense que ça fera déjà beaucoup de vous dire aux jeunes venez, échangeons ensemble, vous avez la parole et surtout, il y aura un impact dans les décisions que vous, allez, que vous pouvez prendre collectivement. Et aujourd'hui, moi, je trouve que. Mais ce n'est pas que de ce gouvernement-là, ça date bien avant. Il y a une peur, peut-être une crainte aussi que la jeunesse s'engage. En tout cas, c'est la vision qu'on peut avoir, nous, chez les jeunes communistes. Il y, y a un point de crispation très fort entre vous, c'est sur le, le service national euh, universel. Euh, pourquoi est-ce que vous y êtes opposé Pourquoi est-ce que selon vous c'est une euh, mauvaise idée pour justement inciter ces jeunes à, à s'engager dans la, dans la société bah, Moi, je vous ai, en fait, j'ai un peu de mal, mais du coup, ça tombe bien oui. que vous êtes là. J'ai du mal à comprendre ce que c'est que ce service national universel. Ce n'est pas un service militaire non. Concrètement, ce n'est pas un service militaire. Euh, voilà, c'est même pas il ouais, y a, a, a l'armée qui intervient mais qui n'est pas forcément euh, préoccupée d'un côté donc c'est pas un service militaire et en même temps c'est pas non plus un, un service civique euh, bis ou un engagement etc donc moi je vous avoue aujourd'hui ne pas comprendre ce que c'est que ce service national universel il ne répond à mon sens ni aux besoins et aux aspirations de la jeunesse déjà d'une chose d'une part et d'une autre il, euh, il ne permet pas à mon sens de ressusciter l'engagement et y compris aujourd'hui à la limite, s'il était obligatoire, on pourrait débattre un peu de la question de la mixité sociale, de, de, de, de, de mélange des jeunes, etc. Et d'ailleurs, je pense qu'on aurait peut-être quelques désaccords. Mais moi, je vous avoue, si aujourd'hui, je suis opposé au service national universel, c'est que je ne comprends pas, en fait, aujourd'hui, à quoi ça sert. Et on peut débattre, en revanche, d'une un, forme de service, y compris, nous, chez les jeunes communistes on a des débats très houleux, des fois, sur ce qu'il devrait, qu devrait y avoir un service militaire ou pas, etc. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, le service national universel ne répond ni... À un service militaire ni à un service civique, il ne permet pas de susciter l'engagement et en fait, du coup, c'est une politique qui ne va pas au bout des choses et dont on a du mal à percevoir à quoi, à quoi ça sert. Voilà. Est-ce que vous souhaitez répondre euh, ah bah sur oui. le service national <rire> universel jeu. Moi, je vais commencer, Léon, par lire une phrase de votre livre. Une phrase. Disons alors que la jeunesse commence dès l'adolescence et se termine à l'obtention d'un emploi plus ou moins stable ou du moins une forme de stabilité dans sa vie nous permettant de nous émanciper de la structure familiale. Jusque-là, on est d'accord. À quel moment, Léon, si on était de la même génération, on se serait rencontrés À quel moment, un jeune de Trappe passe du temps avec un jeune Nantais À quel moment, un jeune qui est entouré de, en réalité, de la culture de sa famille, qui ne part pas en colonie de vacances, qui ne sort pas de son département a la chance d'en sortir vraiment. À quel moment on fait République dans un monde où on voit effectivement ces radicalités s'installer À quel moment on a la fierté aussi, eh bien, de se dire, on chante simplement une Marseillaise ensemble, ou simplement, eh bien, on va partager un débat, faire du sport avec des jeunes qu'on n'aurait jamais rencontrés. et eh bien, ces moments n'existent pas. Ces lieux n'existent plus. Et donc pour répondre à ce besoin de commun, puisque c'est un de vos constats, pour avoir une France forte, pour avoir finalement une France de solidarité et de fraternité, alors il faut que nos jeunesses puissent se rencontrer, puissent se respecter, puissent débattre, puissent voir ce qu'elles ont à faire ensemble. Et le service national universel, c'est d'abord la promesse de ce commun. Pourquoi Parce que la première, c'est que ça ne coûte rien, rien à la famille. Et donc, il n'y a pas de frein d'accès. On ne se dit pas, moi, je ne peux pas payer le train, moi, je ne peux pas payer le car. Alors, on crée cet élan. Alors, le généraliser, c'est aussi aller chercher la garantie de cette mixité. Parce que, oui, aujourd'hui, entre 2019 et maintenant, la mixité s'améliore. Mais c'est encore beaucoup trop des CSP+, des enfants de jeunes qui savent à quoi ça peut être utile qu'ils les mettent. Alors, moi, ma mission, c'est de le rendre populaire. C'est de le rendre accessible à toute une jeunesse qui, aujourd'hui, ne ne se l'approprie pas encore. Et est-ce que ça permet du commun Est-ce que ça permet de l'engagement Bien sûr que oui. Est-ce que c'est -ce est normal de se dire, à 26 ans, 27 ans, j'aurais adoré faire un service civique, mais je ne savais pas ce que c'était Ben non. Comment on lutte contre le non-recours au droit À quel moment on présente à toute une jeunesse eh bien, le modèle de la sécurité sociale À quel moment on lui, on lui présente ses droits d'accès aux psy, aux passe culture Finalement, ces droits essentiels qui sont le fruit du progrès de notre temps, mais qu'ils ne connaissent même pas. Et ben Moi, j'ai la conviction que ce temps est un temps citoyen qui permet finalement de refaire du commun entre une génération entière, d'aller avoir accès, j'ai en tête une jeune fille, un bilan de santé. Dans notre pays, il y a encore des jeunes qui, à 15 ans, n'ont pas eu accès au bilan de santé. Alors vous allez me dire, Léon, oui, mais l'état de la santé scolaire, bien sûr que ce n'est pas suffisant. Mais est-ce qu'on critique le c'est pas suffisant et on fait rien Ou au contraire, on se dit, bah, l'accès à la santé est un droit Et donc, finalement, avoir un bilan de santé et pouvoir avoir des lunettes pour éviter, finalement, de, de décrocher à l'école, c'est un bénéfice. Moi, je crois que c'est un bénéfice. Et je crois que, finalement, ce droit, le SNU, est un nouveau droit. Eh bien, il faut le rendre le plus accessible à tous parce qu'il permettra de créer du commun et il permettra de créer, finalement, un élan et une mobilisation de la jeunesse. Mais il, il limitera les fractures. Parce que quand un jeune aura accès au permis de conduire Quand un jeune aura accès à la santé, quand un jeune connaîtra ses droits, quand un jeune connaîtra, sa, saura et sera armé pour savoir comment il doit réagir s'il est victime de discrimination Quand il découvrira, c'est quoi l'accès à l'alternance ou euh, la garantie visale pour accéder à un logement Et quand il saura que oui, la France, c'est tout ça, et que oui, c'est un modèle social, mais qu'il faut aller le défendre, parce que sinon, il va péricliter, alors je crois que notre pays sera plus fort. Et en ça, le service national aurait pu être un projet du Parti communiste. Alors euh, Léon, <rire> quelles quelle mesures opposes-tu à ce service national universel Qu'est-ce qu'il faut mettre en place selon toi concrètement pour euh, favoriser l'émancipation de, de tous les jeunes Et ce sera le mot de la fin. Je, je partage totalement euh, la volonté politique en tout cas qui est cachée euh, derrière... Euh, qui, en tout cas, du coup, merci déjà d'éclairer euh, le, le sens qui est donné en tout cas au service national universel. Mais... Aujourd'hui euh, ce qui fait euh, en gros ce qui fait du commun ce qui fait nation en fait ce qui fait euh, un peuple bon, à mon sens il y a aujourd'hui une institution quand même qui mériterait peut-être d'être réinvestie de peut-être euh, avoir davantage de budget ce qui fait le ciment d'ailleurs de la République et vous l'avez très bien dit tout à l'heure c'est l'éducation nationale Aujourd'hui, c'est l'éducation nationale qui doit aussi apprendre nos droits, qui doit nous permettre de donner toutes les clés à notre émancipation. C'est aussi une éducation nationale ouverte au plus grand nombre, un enseignement supérieur ouvert au plus grand nombre, qui permettra aussi cette mixité sociale. C'est essentiel. C'est aussi. Revaloriser les filières professionnelles pour éviter que ça devienne des filières de garage réservées justement aux jeunes des quartiers populaires. C'est euh, réinvestir aussi euh, l'enseignement supérieur pour qu'il ne soit pas réservé, non fermé en tout cas à une partie non négligeable des enfants d'ouvriers. Et c'est cet investissement-là qu'il faut avant tout faire pour justement redonner du sens à notre République et refaire corps et refaire nation aussi euh, tous ensemble. Enfin, euh, bon, je vais mettre les pieds dans le plat directement, après être fou, euh, voilà. Sur, euh, un autre projet. J'ai imaginé, on a discuté entre jeunes communistes de, de, de, de la question du service militaire. Moi, aujourd'hui, même si je pense qu'il faut qu'on initie un débat, je ne suis pas euh, fermement opposé à la construction euh, d'un service obligatoire, mais pour deux raisons. Premièrement, parce que si on pose la question aujourd'hui à n'importe qui dans la salle, y compris à moi-même, où la France est engagée dans les interventions extérieures. En réalité, je pense qu'on est bien incapable aujourd'hui de citer le nombre de pays dans lesquels l'armée est investie. Donc il y a aujourd'hui plus de contrôle démocratique, en réalité, de l'armée, parce qu'on est incapable de savoir où elle va. Et deuxièmement, la question qui se pose, c'est même le sens même qu'on donne à l'armée. Et moi, je pense que ce qui serait important si on réfléchissait à un nouveau service, ce serait de se dire que peut-être l'armée, au lieu de faire des interventions extérieures, mais c'est un débat beaucoup plus large sur la politique extérieure de la France, mais qu'au lieu de faire la guerre et d'exporter la guerre à des fins économiques, on pourrait peut-être aussi envoyer plutôt à travers le monde des gens qui vont faire vivre la solidarité entre les peuples, qui, lorsqu'il y a un tsunami, lorsqu'il y a des intempéries, lorsqu'il y a des incendies, on puisse envoyer des jeunes, justement, aller aider les populations. Et là, on aurait un service alors qui serait complètement différent, qui ne serait pas un service guerrier, mais avant tout, au service de la solidarité entre les peuples. C'est la réflexion, en tout cas, que nous avons développée. Et, on prend l'image, l'exemple de Cuba qui envoie à travers le monde des, des armées de médecins. Et bien moi, je pense qu'on pourrait euh, s'en inspirer pour aussi recréer cette mixité sociale entre les jeunes, non seulement, et faire vivre la solidarité entre les peuples qui, je pense, devrait animer notre politique internationale. Mais ça, c'est encore un autre débat sur la jeunesse. Voilà. Merci, merci. Alors, très rapidement, je... très rapidement... Très rapidement, mais simplement. Finalement, moi, ce que j'entends, c'est que, Léon, vous êtes favorable à un projet qui est obligatoire s'il porte les solidarités, s'il porte cette mixité. Et dans le fond, moi, ce que je vous propose, c'est, je vous dis chiche, Léon, construisez-le. On peut le construire ensemble. Le projet, plus que jamais, aujourd'hui, de ce service national universel, il est de créer ce commun. Et oui, jusqu'à maintenant, on a expérimenté, mais fondamentalement, il a vocation à porter deux choses. De la liberté et de l'accès au droit. Et donc, à nous de faire. Mais en tout cas, le, le rendez-vous est proposé, l'invitation est lancée. Et donc, bienvenue aux jeunes communistes pour construire peut-être la version 2. De... Merci. merci pour l'invitation. Merci à nos invités, merci aux participants. Le débat touche déjà à sa fin. C'est un sujet passionnant, mais malheureusement, on s'arrête ici. Merci à tous. Bonne fête.